Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui il fait chaud, on a envie de se baigner on va se faire un joli petit jacuzzi avec de la bonne eau chaude j'ai pris mon thermomètre, au moins la température du corps comme ça, ça me donne de la chaleur donc petit jacuzzi, spa, mais alors petite particularité c'est qu'on va le construire maison donc le chauffage on le fait maison, le bassin on le fait maison et ce sera un chauffage au feu de bois alors on va construire tout ça on va isoler le bassin, on va s'amuser avec la tuyauterie en cuivre, et à partir de ça, ça nous permettra de faire un joli système qui, à partir d'un feu de bois, nous chauffera notre bassin d'eau à 40 degrés. Allez, c'est parti, à tout dans le bassin voilà, c'est prêt, notre beau jacuzzi, notre spa est prêt. Il y a de l'eau chaude, et elle est vachement chaude si on regarde là-dessus. Là ça tourne toujours, le feu est quasiment arrêté, mais là j'ai plus de 50 degrés, c'est ma limite du thermomètre. Donc là c'est juste pas baignable. Mais ensuite ben, ça refroidit. Et puis un des bons moyens de refroidir, c'est justement de mettre un tapis à bulle. Ça c'est une des options, ça existe pour baignoire. Après il y a une petite pompe qui aspire l'air et qu'il la remet dans un tapis pour faire plein de bulles. Alors ça, c'est un bon moyen pour refroidir. Si on veut juste de l'eau chaude, ça va comme ça. Et on peut tenir toute une soirée, toute une nuit comme ça. Euh, pour moi, c'est un truc qui est tout à fait occasionnel. Je fais ça euh, en moyenne une fois par année. On fait une grande fête, souvent. Vous êtes bien là hein Oui, on est bien. On est... Comment vous réchauffez l'eau Elle est chauffée au bois. On a Regardez. une spirale qui tourne dans le feu et puis ça chauffe au bois. Ah, c'est comme un barbecue, là, pour réchauffer l'eau. Regardez C'est des grillades. Vous mettez la viande là-bas aussi ou pas ouais, la viande, elle est dans le jacuzzi. 37 degrés, la température du corps, c'est idéal. Trop chaud après, euh, là, là, ça va plus. Euh, on peut faire plus petite, plus grande taille. Alors ça, c'est une bonne taille pour 4. Là, on a la place. Quand on entre dans l'eau, bah, ça remonte un peu. Alors là, il bah, y a à peu près 35-40 cm. Là, ça penche un peu, il y a un peu moins de ce côté-là. Ici, elle est vraiment méga chaude. Et puis, euh, la pompe, il faut la mettre au point le plus bas. Comme ça, ça, ça réchauffe le tout. Ici, on a le modèle plutôt petit. Sinon, on peut le faire aussi en version plus grande, beaucoup plus grande. Alors, cette bâche-là, on l'a choisie exprès. Pour, pour Et on a encore des éléments supplémentaires à rajouter. Là, il y en a 6. Mais on peut aussi en rajouter plus grand. Et nous, on en a fait un. On était 23 dedans euh, avec 10 panneaux comme ça. Donc ça, c'était vraiment chouette. Un petit jacuzzi comme ça euh, ça coûte pas cher il y a des gens qui sont prêts à mettre euh, plus de dix mille balles pour avoir ça dans leur jardin un tout petit truc qui est chauffé à l'électricité quand on sait ce que ça coûte euh, tout ça moi j'avais calculé ça me fait à peu près deux ans d'énergie pour faire tourner mon ordinateur pendant deux ans pour pouvoir chauffer 2 mètres cubes d'eau à peine plus que là c'est juste du gaspillage, alors moi j'aime bien faire ça occasionnellement, c'est pour faire un événement particulier dans l'année. Là ça nous a pris deux heures à mettre en place le foyer, monter le bassin et tout. Ensuite le mécanisme là, est super efficace, une heure et demie de chauffage et on est au top. Donc le mieux, ben, c'est comme sur les thermomètres de bébé, c'est expliqué ici. Euh, enfant, 37 degrés, température du corps. Alors moi j'aime bien quand c'est entre 37 et 40, je pense qu'il y a une bonne température et puis il bah, n'y a qu'à s'amuser, passer toute la nuit dedans le lendemain il faut changer l'eau hein, parce que ça devient un peu dégueulasse suivant ce qu'il y a eu la sangria c'est assez génial parce qu'on passe dedans l'eau et puis hop, oh, oh bah non ma bah, sangria on sait plus avec trop quoi c'est mélangé donc quand il fait nuit des fois il faut pas trop regarder donc voilà moi j'ai fait pas mal de recherches il y a quelques années on s'est lancé avec des copains on a étudié plein de choses euh, avec euh, la lessiveuse, l'ancienne lessiveuse c'était chouette, ça marchait bien mais c'est un truc incroyablement lourd à déplacer Ensuite, on s'est orienté sur des solutions un petit peu plus simples avec juste des serpentins de cuivre, mais on les a mis à l'horizontale, ce, ce qui fonctionne, mais l'été, l'hiver, on a fait souvent des nouvels ans comme ça. Passage de la nouvelle année dehors avec de la neige, le 31 décembre, il fait froid, puis toi t'es dans l'eau à 40 degrés, c'est parfait. Et là, on avait testé avec des barriques, avec des tonneaux et plein de choses. Alors, Ici, j'ai une solution qui va pas mal du tout, donc ça permet de la transporter, c'est assez facile, ça permet d'adapter le bassin bah, si on a déjà quelque chose pour faire une structure, des panneaux en bois comme ça, ou alors euh, bah, là j'ai juste les serpentins, et les serpentins verticaux, ça va nettement mieux. Il y a juste une petite astuce pour pouvoir les cintrer, mais c'est pas compliqué à faire. Niveau visserie, niveau tuyau, c'est les trucs vraiment les plus simples possibles, j'essaie de faire au minimum, j'ai bien condensé, et la grande amélioration de celui-ci c'est l'isolation, parce que alors, sans ça on fait presque rien, on perd énormément d'énergie pour pas grand chose, là je vois que j'en ai beaucoup, de... ça, ça marche trop en fait, mais euh, au moins c'est bon, parce qu'elle souvent en fait euh, sur la durée il perd un petit peu, plus on y est dedans, plus il est grand aussi, hein, plus en surface ben, on perd gentiment, et on n'arrive même plus à chauffer, et puis il faut savoir que quand on est dans un bassin, pour aller remettre du bois dans le feu, ben c'est pas facile, on a fait une fois un, un super jacuzzi, il y avait moins 8 dehors, ben quand il faut ressortir à moins 8 pour aller remettre du bois, et ben on en cause pendant une demi-heure, et puis on fait des petits jeux, et puis celui qui a perdu, il va mettre du bois, et puis... <rire> Donc c'est pas si simple. Alors là je t'ai fait un truc, un mode d'emploi, une liste, autant pour le montage, une liste de tout ce que je trouve... Euh intéressant à acheter c'est le cuivre qui coûte assez cher donc là je peux te dire exactement ce qu'il faut pour pas trop que tu fasses de conneries pour aller au plus simple avoir le bon matériel direct sans que tu fasses comme moi 10 ans d'essai avant d'arriver à la bonne solution donc la petite liste et tout et puis ben, je te laisse te débrouiller puis voir si ça marche alors il y a plein de techniques différentes on peut aussi échanger après là autour. puis je te demanderai peut-être une petite contribution pour le boulot. Comme ça, tout le monde est content. Alors, profite bien. Là, on va s'amuser toute la soirée. Là-dedans, c'est top. À bientôt, amuse-toi bien et garde l'esprit ouvert. Il y a toujours mille choses qu'on peut inventer comme ça, qui sont géniales. Tout ça dans la nuit.